Ma bulle, ma bulle. Notre son est se fait tuer par merci, quoi. Putain, j'ai passé ma bulle n'importe comment. C'est très frustrant de jouer Winston, Bon, suis-moi, -moi, s'il te plaît. Je te suis, hein, je suis là. Euh, il y a ma cri qui est. Ah. Alors, il va falloir que tu tues merci en, en première. Oh, ouais, d'accord, tu m'abandonnes <rire> Non mais pas de soucis, hein. oh, tu peux le suivre s'il te plaît. Ah oh, je t'abandonne. Il... <rire> Qu'est-ce que tu voulais que je fasse Ah oh mon dieu J'ai tagué sur tous les kills de couleur mâle. Allez <rire> Hey Non t'es mort toi Il faudrait que je fasse quelque chose là en vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu crois Ah. Alors euh. Vas-y, tu vas surveiller. <rire> Ça rime absolument à rien Oh Ma cri il s'est pas rendu compte que je l'avais reste du coup il est mort. Mais, mais bordel Mais oui je suis dessus mais elles veulent Oh je vais la tuer moi-même Oh je vais la tuer moi-même Non je suis dessus, je suis dessus Ah je vais mourir Sauve-moi mais Wilson Elle est morte, elle est morte Winston, -moi. Viens dans la bulle, viens Et dans, bien dans bien la bulle aussi. Incroyable On a pris le point Oh mais toi Quand même. Ah! ah On est à l'abri nulle part. On est à l'abri nulle part. Où est-ce qu'on peut passer? On va passer. Il euh... m'a suivi? Ils nous ont vu! Il euh, y en a Roderick, Viens dans euh... la bulle! Il a plus de hook! Oui. Alors, oui, mais c'était pas C'était pas Gagnant là! Fuis Non, non, je peux pas, je peux pas. J'ai réutilisé mon. Pourquoi tu fais ça? <rire> Il y a un redeil, ils sont. Ils sont plein, je me casse Il faut partir Ah Il est là pour nous Ah Il est J'aurais pu l'avoir, je te jure, j'aurais pu l'avoir. Oh mon dieu tu... Mais c'est widow, faut pas avoir peur Fonce oh. euh, Faut pas comme ça Eh euh, oui, mais Coolurman oh, il a fait des trucs, faut y aller Part du point part du point je te dis C'est qui part du Il a plus de vie Qu'est-ce qui se passe Adieu ah <rire> Tu bloqué contre le il est où Alors, ça c'est un saut raté Je vais mourir hein J'ai 70 PV, oui je vais mourir Oh mon dieu je prends l'ascenseur et je vais tuer ce Ranzo J'arrive ah. Bon bah tue le pour moi OUGH Il y avait Mais, des mais arrête de... Mec euh, tu, tu fais chier <rire> Je me blâle <marre. rire> Mon merde I need healing oui, bah, je suis, je suis au spot t'as qu'à venir me chercher Oh mon dieu Oh putain oh, je, viens, dieu. je viens, oh, je viens Regarde, je suis vraiment sympa Salut Coucou Ouh. Voilà, t'as du heal Tiens, regarde, je te damage boost oh, Regarde, comme je vais faire un peu stylé Merde <rire> Ohlala là, là. C'était très stylé Les Genji derrière nous, il va Ryujin no Ken wakurae Je oh, laisse là, ça, elle est à... Barrez vous de mon poing alors, par contre, je suis mort, je peux pas vous raise, hein. Mais crève, putain! Reviens vers là, reviens vers moi. Regarde, je te raise What? <rire> Alors, moi je mets une bulle et je m'en sers pas parce que c'est. Oh non! Ça, c'est vraiment dégueu. J'en ai marre, pourquoi oh ils sont méchants je... comme ça? Viens, on monte. Cheveux, je mets... <rire> Alors, je prends l'ascenseur. Ça va Oui <rire> Je comprends pas tout Je comprends pas ce que pas fais. grave On s'en fout, on y va Crève Tiens, pars du point toi. Alors je suis seul sur le point Mais non Le point Il a plus de vie, Genjo Il a plus de vie Oh non, c'est pour moi Coolerman, euh, il apprécie pas la défaite là. Je sais pas pourquoi je me suis mis en tête de faire un stream où j'allais sortir le... <rire> mes pires persos. <rire> Mais... Mais bon, je sais pas. Je Mais non, non, on va la garder. Mais mmh. on va la garder. C'est d'en mettre fin oh derrière, mais alors tu as mon hein air Non, j'étais ai une meilleure euh, meilleure Macri et je capture le point parce que je suis cool. Oh <rire> J'aurais jamais dû faire ça. <rire> T'as fait ton rêve Je <rire> te jure.